Salut tout le monde, c'est ce pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu qu'on va faire sur cette chaîne, voilà c'est si nouveau ça sort comme ça. Hop c'est pouf voilà et aujourd'hui on est sur B siège euh, c'est un jeu de destruction, en gros c'est simple, je vais vous montrer, regardez, en gros voilà, c'est voilà, c'est super simple, c'est marqué. Alors j'avais déjà joué avant, ça fait longtemps que j'ai plus joué, vous connaissez le délire. Bah, on commence par un tutoriel, tout va bien, ok bah pourquoi pas ajouter deux roues. Voilà, et appuyer sur espace. ok, donc là on est en mode construction, on appuie sur espace pour passer. En théorie c'est bon, on est correct, voilà nickel, on est trop fort. Détruire, ok, je suppose que ça devrait suffire, ça non Non, on va changer, on va changer, on va faire un véhicule un petit peu plus sophistiqué si puis-je me permettre. Et ça c'est censé suffire ça, genre on peut y aller comme ça, voilà. On est passé d'une planche à bois à un K4, c'est excellent. Voilà, on peut faire ça. Ouais ça suffit, ouais Ah ok, d'accord, on peut utiliser ça pour piloter le délire Eh ben on va utiliser ça pour piloter, ok Ah ouais, ça marche hein mec hein Oh putain, y'a un mec qui a des mines oh. ah. Putain l'enculé Apparemment les moutons nous veulent du mal Bon, ils ont l'air très méchants, c'est vrai Il faut les crever, y'en un qui va me tuer, merde Putain des moutons explosifs quoi Putain mec Heureusement je passe pas le permis Mec je suis bloqué Oh mais Voilà le tank araignée on peut le dire Je sais pas Appelez le comme vous voulez Bon il cabre un peu mais ça c'est pas grave Et en gros c'est simple Voilà Comme ça hop Il passe en dessous Je Oh là oh là Du coup on s'en bat les couilles S'il se retourne Oh je suis un génie Ah il tourne un peu bizarrement quand même du coup là Ah non Merde Je suis avec lui on peut le faire en fait C'est pas un problème de véhicule C'est juste un problème de moi Oh qui <laughs> Oh. là, là, Ah, il y a une mine. Et là, il y a des archers qui sont méchants. Du coup, on va faire péter la mine. Ça va faire péter les archers. En théorie, c'est bon. Ah merde. Euh, j'ai pas prévu ça, mais c'est ça a l'air de. Ça roule toujours. Ok, j'ai rien dit. Ah, oh, nickel. Il faut faire quoi Tuer 70% des gens Alors. Tu vois bien, c'est prévu Excellent, c'est une boucherie le délire Yes, perfect, hop, zone suivante Voler et apporter 2000, ça va Ok, ça va Je vais essayer de construire un véhicule qui puisse faire tous les niveaux, voilà Bon les amis, je suis fier de vous présenter après euh, une centaine d'années probablement à avoir travaillé le projet du tank ultime. Voilà, j'ai pas de nom, voilà, nommez-le comme vous voulez. Alors, on peut vraiment tout faire. Le seul problème, maniabilité. Donc là, on doit prendre ça et on doit les amener là-dedans. Il n'y a aucun problème puisque grâce au véhicule de l'ennemi de production, on va pouvoir y arriver assez aisément. Alors là, on est comme ça, on a l'air des cons. Mais hop, on va activer notre... Bah c'est trop haut. Non, si vous allez avoir mal poussé, lui. Voilà, le premier est fait. Euh, là, on peut faire ça, hop on l'attrape, voilà, voilà, allez ah, zone suivante Voilà, on explose tout Ok, qu'est-ce que, détruisez 50% de la tour Ok, et il est où le problème Ben voilà, on va faire ça 3, 2, 1 dit, mais... Boom D'accord Eh ben on va tirer, je crois que c'est, let's go Oui. Il faut voler Comment on fait un truc qui vole Voilà, en théorie, ça vole voilà, c'était Flash Débat. A demain. Oh, on en a détruit un. Donc, en attendant un peu, on peut y arriver comme ça. Oh, yes. Putain, c'est passé. Je sais même pas comment. Me demandez pas, je saurais pas vous répondre. Alors, en théorie, on est bon. What the fuck est trop bien. On va rajouter des canons quand même. On va rajouter un canon. Oh là là mec Oh là là le petit drift à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça Dans le doute. Ah oh, ça tourne Ah oh, ça tourne Bon on va s'arrêter là. Écoutez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. C'était ce nouveau jeu, voilà, bi siège. Euh, J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike, vous connaissez le délire. Même si on ne les voit plus aujourd'hui, oh ça c'est con ça. Hein Moi je les vois par contre donc n'en mettez pas quoi. Euh, bon, on se fera dans une vidéo, euh, dans une prochaine vidéo. Et bah salut tout le monde, à bientôt qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute va